Hello les amis, ici Olga Ambani, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite déjà à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors aujourd'hui, on va voir comment... On va comprendre notre back-office euh, p P3P. Pour ceux qui sont nouveaux ou anciens, il y a des... Il y a des gens qui ne maîtrisent pas encore leur back-office. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer. Et on va essayer de comprendre ensemble notre dashboard. Alors, tout premièrement, lorsque vous avez déjà acheté votre baril, vous avez une interface comme celui-ci, n'est-ce pas Vous avez toute, toute cette interface. Alors, ici, vous pouvez voir le pourcentage d'évolution de ce que vous avez déjà reçu comme gain. Voilà. Voilà. Euh, Petron P vous a promis euh, 80, euh, 300% donc moi je suis déjà à 80% de ce que Pétrompé m'a promis alors Total Investment ici, bon je vais mettre en français je ne sais pas si ça va mettre en français aussi ici, on va voir voilà, Investissement Toto, euh, voilà qu'est-ce qu'il dit lui ok, euh, il y a un, un webinaire ou c'est quoi oxy d'accord a un zoom meeting hein? pour ceux qui veulent euh, comprendre vous pouvez cliquer bon voilà moi je vais pas comprendre pour l'instant alors investissement total c'est à dire c'est le, le parc que vous avez choisi donc votre baril chez moi ici c'est le, le baril de 249 dollars total reçu c'est ce que j'ai déjà reçu comme gain en totalité donc 198 dollars les gains restant à recevoir c'est 548,56 dollars mon contrat il est actif ici bonus quotidien attendu avec le barrel que j'ai pris je gagne 3,74 dollars chaque jour donc ça c'est pour ce qui est, est ce qui est de cette interface ci maintenant on va venir aux côtés du binary point alors, le binaire. Le binaire s'active quand vous avez une personne à gauche et une personne à droite qui ont déjà acheté le pack. Alors, votre binaire, votre contrat binaire sera actif. Vous le verrez ici. Vous êtes qualifié sur binaire. Ça signifie que vous avez un fiel à gauche et un fiel à droite qui ont déjà investi. Maintenant, on va comprendre ces différents points. Ce qui est en haut, les annotations en haut, c'est le travail de votre équipe. Et les annotations dans les petits carrés bleus, c'est votre travail à vous. Alors, ici, total point à gauche, l'équipe a les 45 points. Moi, j'ai 185 points que j'ai travaillés. Euh, les points à droite, pour l'instant, 0 pour aujourd'hui. Et au total, j'ai travaillé 130 euh, points. Les utilisateurs. Ici, vous pouvez voir que nous avons... 80 utilisateurs à gauche, donc 15 qui me sont directs. À droite, 60 utilisateurs, donc 44 qui me sont directs. Voyez un peu. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait On va venir modifier la pâte. Au niveau du binary site, ça signifie quoi quand vous voyez que vous avez plus d'utilisateurs d'un côté ou plus de points d'un côté alors pour équilibrer vous changez de patte vous bloquez sur une patte pour que les tous pour que tout ce qui vont s'inscrire après puisse aller de ce côté là pour équilibrer vos nombres de points c'est stratégique c'est important alors ici total direct or oh, c'est souvent mieux l'anglais parce que le français là ça traduit un fou français souvent là c'est quoi total des dirige oh c'est pas vrai Voilà, total des directs. Voyez, ici, total des directs. Total direct, vous avez 59 personnes que vous avez euh, qui sont inscrites via votre lien. Et 8 seulement ont déjà acheté le pack. Alors, les bonus, euh, les bonus, euh, excusez-moi, les bonus tristar. En fait ce sont des bonus que vous recevrez donc en plus d'avoir reçu 10% de votre parrainage à chaque fois que vous avez parrainé euh, à chaque fois que trois personnes s'inscrivent directement via vous vous recevez les 10% euh, de leur, du, du pack des trois ça signifie que si chacun a acheté 50 50 dollars vous allez recevoir le 10% de 150 dollars qui vous sera reversé et comme ça, trois fois. Donc, ici, j'ai 2 sur 3. Ça signifie que j'ai parrainé, euh, vous avez vu, j'ai déjà parrainé 8 personnes. Donc, comme ça prend en 3, 3, donc 6. Ça fait 2 sur 3 euh, bonus cristal Donc, j'ai reçu euh, les 10% de à chaque fois. Voilà, 10% des packs investis par les 3 euh, à chaque fois. Donc, c'est un peu ça. Donc, on en est bon qu'ici. Donc, Daily Bonus, c'est ce que je reçois de mon barrel chaque jour. 37 dollars. Ça, c'est ce que mon barrel m'a déjà produit chaque jour jusqu'à aujourd'hui. Indication Bonus, c'est le bonus de parrainage. Donc, ce que j'ai déjà reçu, des gains de parrainage. Ici, Binary Bonus, c'est les bonus du binaire. Hein? C'est de ça que je parlais. Les bonus du binaire. Donc, ça, c'est... Les bonus que vous recevez quand votre équipe travaille. J'ai déjà reçu 57$. dollars. C'est pas mal. Et activement les bonus. Bon. bon, ça fait pas un mois que je suis dans, dans, dans, dans P trompé. Ça fait à peine deux semaines. Et j'ai déjà réalisé des résultats formidables. C'est intéressant. Tristar bonus. Ça, c'est ce bonus. Tristar, C'est-à-dire dès que j'aurai 9 personnes. Donc, 3 sur 3. Oh là, là. Vous pouvez imaginer la suite. Alors... Ici, c'est vos gains disponibles au retrait en fonction de votre barrel. Maintenant, comment bloquer sur une patte Comme je l'ai dit ici, je vois que j'ai beaucoup de points à gauche. Donc, il faut bloquer à droite. Voyez. Right point. Donc, ici, vous allez voir que j'ai bloqué sur la patte droite. Comme ça, ceux qui vont s'inscrire s'inscriront à ma droite. Voyez. Vous pouvez changer left. Vous pouvez euh, changer en émettre en auto généralement en automatique par défaut ça vient en mode auto donc je vous recommande de regarder en fonction du, de l'évolution de vos pattes et de bloquer sur la pâte qui a moins de membres ou moins de points moi j'ai bloqué à droite parce que je veux plus euh, de points bon je vais bloquer ici j'ai euh, j'ai plus de points en fait à, à droite. Ici j'ai plus, vous voyez que j'ai plus de points, j'ai plus de membres à droite ici. Et mon équipe j'ai 44 personnes à droite, donc 15 à gauche. Euh, vous pouvez équilibrer en fonction de ça. Hein. Vous voyez que j'ai 45 points à gauche, 0 points à droite. Donc on peut équilibrer. On peut équilibrer j'ai déjà beaucoup de personnes à gauche à droite et 15 directs à gauche left side donc pour changer je peux venir là et je mets je bloque sur la patte gauche voyez je vais bloquer sur la patte gauche pour avoir euh, pour avoir plus de filles plus de direct à gauche voyez plus de directs à gauche voilà donc ça, c'est en bref votre dashboard pour le comprendre. Donc, maintenant, moi, j'ai déjà eu à faire euh, un retrait. Donc, ici, vous pouvez voir mon historique de retrait. J'ai retiré déjà 180 dollars hier. J'ai fait une vidéo pour ça. Elle est disponible sur ma chaîne Maintenant, le binary, vous pouvez voir les qui. Ça, c'est euh, la figure binaire. Maintenant, vos parrainages. C'est-à-dire, vous voulez savoir les qui sont derrière vous, les qui vous avez parrainés. Voilà, vous pouvez les voir ici au niveau de My Indication. Vous voyez un peu. Euh, dans Financial, vous cliquez sur Extract. Ça vous permet de voir vos bonus. Ça vous permet de voir les différentes, les différentes commissions que vous avez reçues. Comme ici, vous pouvez voir là que mon bonus quotidien, je l'ai déjà reçu. Bon, là, on va essayer de mettre en français pour ceux qui ne comprennent pas. Ça ne change pas grand-chose. Donc, mon bonus quotidien, je l'ai reçu. Profit sharing, 3,74, c'est ce que je reçois chaque jour. Euh, binary bonus. Ça, c'est le bonus du Binaire. Voyez un peu. J'ai reçu 5 dollars. Et. Voilà. Donc, vous pouvez voir là l'historique. Ici, withdraw by Bitcoin. J'ai retiré 180 dollars. Ça, c'est l'historique de vos transactions. Voyez un peu. Donc, euh... c'est un peu cela. Et surtout, il y a plusieurs pages hein, pour suivre votre historique. Donc, voilà. J'espère que. La vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à partager à vos fieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici votre lien de parrainage ici. Euh, N'hésitez pas à le partager. Partagez la vidéo avec votre lien de parrainage que vous allez copier dans votre dashboard. Partagez la vidéo à tous ceux qui ne comprennent pas pour que chacun puisse euh, bénéficier de cette opportunité formidable. Alors, euh, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la future vidéo. Ciao, ciao.